Je suis Edouard Gabet, euh, j'ai 23 ans. J'ai voulu faire un projet avec euh, mon ami d'époque, ma copine d'époque, l'époque. Euh, je me suis dit bah, pourquoi pas faire des fringues, parce que ça, ça la branché aussi, euh, le côté streetwear, on était un peu dans le même, euh, dans le même style de, de vêtements. Et du coup, euh, on a essayé de, voilà, de réfléchir à ça. Euh, D'ailleurs, le nom Edine ça vient un peu de là, car c'est nos deux prénoms rassemblés au final. Je voulais faire euh, des vêtements pour hommes, mais que les femmes pouvaient aussi porter. Et euh, en gros, ça veut dire faire une marque mixte au final. La marque a un an en fait. J'étais avec des amis qui faisaient beaucoup de skate. Donc forcément, on avait tout de suite la, la culture de la rue. Donc euh, c'est pour ça que voilà, on a, on a voulu tabler sur une marque streetwear. Et, euh, et forcément, euh, c'est les amis qui portent en premier. C'est les amis qui, qui vont donner l'image à ta marque. Donc euh, on a eu au début une image de skateur, une image de rue au final. Sans eux, je pense que j'aurais... Peut-être pas autant toucher euh, les jeunes Niortais. Une petite marque comme ça, de toute façon, elle se fait connaître de bouche à oreille, surtout. Donc, euh, c'est vraiment les amis qui vont en parler à leurs amis, etc. Dans Eden, tout est fait maison à peu près. J'ai un atelier euh, dans le jardin pour faire la sérigraphie. Euh, bah ici, c'est le lieu où je stocke tous mes vêtements. Pour moi, chaque, euh, chaque création euh, a une intention, euh, raconte quelque chose. C'est pas un simple t-shirt. Voilà, ça c'est un t-shirt Edine. Non, il y, y, y a toute une histoire derrière. Et donc, euh, pour moi, c'est très important. Peut-être que c'est par rapport à mes études de cinéma, mais pour moi, c'est important qu'il y ait une intention dans chaque, chaque visuel. Dans mes visuels, j'aime bien qu'il y ait un côté très carré, très symétrique, mais en même temps, un côté euh, à la main, qui est, qui est fait un peu, bah, genre, vite fait, comme ça, pof, pof, pof. Et, euh, voilà, j'essaie de mélanger des styles et j'essaie d'avoir voilà, ce, ce côté féminin-masculin dans, dans mes visuels. Le but de c'est c'est de travailler avec des gens J'apprécie des gens que j'aime, donc il euh, y a beaucoup de enfin, il y a beaucoup, il y, y, y a pas mal de gens qui, qui sont autour de moi qui, qui, qui prennent soin de la marque parce qu'ils se sentent aussi concernés. Enfin, pour moi, c'est comme si on était une grande famille, comme si on était une grande famille. Et le but pour moi, c'est de travailler avec ces gens-là. Euh, et et bah, pourquoi pas avoir un, un shop euh, dans une belle ville et travailler tous ensemble, ça serait, ça serait magnifique quoi. Ça serait le, le plus bel objectif à atteindre quoi.